Voilà les potes, les potes, partout potes, les potes, les potes, les potes, rendez-vous les potes, en tout cas, le bah, thème Oyo nous a dit qu'on parler avec nos frères Kachich à partir d'Allemagne. je vois qu'il y a une mission Oyo, ça fait déjà quelques temps, ils ont déjà collé la chaîne Nabino Bolandaka. Donc tous les mercredis à 20h, les autres, ils encore le sous-sous. Le thème Yassika, les autres il y a un salon d'Ambe, un serviteur de Dieu. Est-ce qu'ils allaient tout simplement faire baisser les autres ou ils allaient également faire recommandation il y a monde, il y a ténèbre, il y a des choses des choses des il y a des choses de Dieu. il y a des choses qui il des choses des des il il y a il y des a J'espère que tu passer vraiment le temps si et puis en dengue toujours. Ce qui est aussi si tant vous eu le temps vous vraiment ouvert pas question. a un de a un peu de temps. Il y a de à de secte que de et nous sommes prêts ma Hanım, a de à avoir une confrontation avec qui Ceux qui ont des questions, ils ont des questions, des questions, ils ont ont à nous de toi, de changer, de nous à Kindumba et à bas serviteur de Dieu, et c'est vrai que bon, la place moussou et banou comment est normal parce que comme normal parce que madame comme ça la mobe et pas d'appel à battre tout et puis serviteur de Dieu à la paix moutou à rue peu beaucoup et à coquillage à la aussi baron bas à plutôt menacé que les gars battu n'y en soit donc banaliste souvent donc. donc alors, il est normal que le serviteur de Dieu ait carte impunité. Mais nous sommes toujours un de Dieu Donc, voilà. Toujours en nous là, mais un peu de en profondeur sur le plan spirituel également. Parce que ceux qui sont de Dieu, total également, ils sont il là, ils sont comportement qui est presque là, ils la donc donc il y a des de deux Nabissot, tout le monde a un peu de zibillet, mal le témoignage, a tout le monde a presque, qui pour Oui, vraiment, bon de la combat et je bon de Papa, Pesamaloba, oyo, Pesim, de que na partout dans mon kitote à Salomalamou, malamu es les lots sont pour nous, tu es pour nous, to es pour nous, tu es pour nous, tu es pour la tu es pour nous, tu pour tu dans la catégorie à papa na na na ma boko na yo yo peu au le bela bisso bag question des comment bag réponse tangai et peu sabo moyen peu sakufaté nakatia banayo détoussingi buna kombono yeshua amen amen amen amen amen voilà toujours quand la catia mission le bisso ya l'élo donc sur un publicité kinumba ya et serviteur détoupe rappelez comprend vous comprendre l'amour avec frère kachisha alors frère kachisha comme déjà, bah, tu, euh, la témoignage d'ailleurs Salaka, bah, bah Salaka également milieu a, y milieu y a, a, a, bah, a, a Est-ce que euh, par rapport à la place yosalaki, allez également la, comment dire, le bah, souvenir, y a sur l'impudicité. Est-ce que on vivant la il <laughs> Den, y you know. so, a mille euros, question. de voilà, frère, sur so, l'indique témoignage, on s'est so, oh, rappelé, uh, oh, rappelé qu'il y avait d'autres choses dans bah, lesquelles on a âge à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans et Ceux bah, so, qui bah, ancien des souvenirs, mais à combien plus fort des bah, bah, souvenirs, il oh, y a un lobby ah, Puisque je vais dire que ça, ça, ça doit faire euh, seulement 6 ans qu'on a quitté complètement l'Assemblée bah, nous avons déjà collaboré depuis 2000 donc donc 9 2009 2010 mais vraiment la 2014 donc 13 14 nous avons qui complètement na na embassy église na benyema église na na na na grand frère oui, oui. mais oui mais colo mais justement c'est c'est église ok parce que puisque ngaï tant nous avons collaboré sangaï na mona qui nous bafai sari qui tu vois que vous la ils ont que l'église est ils ont dit que la l'église il y a Marcelo, auquel Marcelo, au Télémi Paul, n'importe quoi, par rapport au pour la Il y a une église, il y a une il a il y a on a s'engage grand frère, le que une fois par mois, Bref, il ça fait, ça va faire que six ans, donc depuis 2014, on a le qui, donc ans plus que dans 7 ans, on a le y a Il faut savoir que assemblé il y a 23 ans que donc il ensemble. Puisque y ans 22 ans, c'est Quand nous sommes ensemble, on 22 ans. Donc, de Il a une place Bref, impudicité, ça qui Et ça va qui faire Pourquoi Puisque déjà, entre autres, il a des gens donc, et, puis, et puis ce qui est bizarre les frère club c'est à dire les gens se supportent c'est à dire les gens se supportent je dois me rappeler quand me rappeler le pasteur moko il semblait vraiment papa moko moko calme mais tout ça Il y a pas c'est à dire sur des pasteurs a quatre églises dans, église, dans, église, dans, église, dans église, frère si on a 7 mais je pense 8 ou 9 pasteurs qui ont une publicité. Pourquoi Faut que tu C'est ce qu'on va parler de moi aujourd'hui. Faut que tu aies une publicité. Voilà, on a une question. Non, non, c'est ça. Bah, C'était juste pour introduit. Donc, il y a une publicité entre les gens. Les gens, on a déjà un peu de publicité. On comprend que tu as une est-ce que parce que toujours parler sur la Révisité, bon, on va peut-être qu'on tombe à l'intérieur, qu'on définit une punition ça, ça c'est pas vraiment important. Mais tout comme dans la divination, il y a de lois. Comment est-ce que y a eu qu'on peut comprendre, euh, de Dieu, soit soit des serviteur de Dieu, ou des banalis censés comme montrer un exemple. Et puis mater à wana une punition, mater à la périgo. Comment est-ce qu'on comprend que va tomber carte il y a une punition à Kindoumba. Est-ce que ils allaient poser un ou alors ils allaient la tout ça la frère qui journaliste a recommandation, la ça il faut batte, contre la catégorie du le Pasteur a besoin de mission ça Alors quand on comprendre. Est-ce que on peut comprendre qu'ils allaient simplement pour un autres ou simplement ils allaient dans le monde de bon. ce que je rappelle, frère, que a la bouée. Sauf na si tu le commets, il y a impudicité adultère. Puisque impudicité est un rapport sexuel, hors mariage, Or, adultère, un qui est un rapport sexuel au qui au la mm. est a stériliser plus voilà plus relation sexuelle hors mariage c'est-à-dire pour la a moi voilà. si donc ça c'est ça fait pardon des gens ça que e oui c'est que fornication la même chose mm. Mais mm. Yeah, yeah. Il y a définition, il puis tu sais, plus ouais. a la sexuelle, il y a un rapport sexuel, il y a un mariage. Mais, à l'intérieur, a donc a de plus fornication. Ça rapport sexuel. Donc, il puis, y a c'est est-ce que, ce que, mm. okay, mm. mm. qu mm. est-ce que, ou, bien, ou alors, euh, parce que mon père la la faiblesse, comme tout, Ou tout simplement, il y a un cadre de recommandation entre les deux. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi sexuelle, je, en parler, je, en je suis allé à publicité, je suis rapport sexuel, je suis allé à dire que je suis allé à min je suis à dire. C'est-à-dire, je suis allé à bien. je ne Na pas bien. Je réponse, mais je bien. Tanki non non na, na moni mouté na kana na kana dona kangi mouteté boye mais dis-moi, je ne sais pas. C'est Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pas. ne pas. Je ne Enfin, ma soeur Mingi, à l'époque, fast... je dans a été en pasteur Mingi Mingi a été en Allemagne, ma soeur Mingi Belgique, ma soeur Mingi en France. Elle a masolo en se été en train de faire. Ali on encore compris que Isa solo. On a peur tout le monde qui nous pris la preuve C'est pourquoi je voulais c'est ma bataille comprendre la place Mais ce qui qui pour ce qui concerne Nakolobake est-ce que Isa la faiblesse ou Ben Ali et Ali la recommandation monde des ténèbres tous les deux je pense donc donc valable c'est-à-dire il y a d'autres qui qui le font puisque ils sont impudiques puisqu'ils sont adultères, puisqu'ils sont... Donc, ma casse n'a qu'on convoite, c'est-à-dire, ils sont dans monument, c'est-à-dire Et puis, il y a d'autres aussi qui le font, puisque, Basali n'a il y a des recommandation, il y a un monde, il y a des ténèbres. On a fait tout, à la claire. Il y a aussi d'autres qui le font, donc, toutes les deux, quoi. toutes les deux possibilités. J'ai une recommandation, j'ai une recommandation, c'est... Ma sali, quand même, que comme il ramo de vie, il y a... Ok Je dois me rappeler, dès des tous sommes allés à la carte de jour Moko Boé. Un grand pasteur, entre guillemets, à Congo, qui n'a pas tout à fait poussé à la mouta, la comi, à la coffre, la sac. Il a soit un pasteur, il a précipité. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, a non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ce que il y a pasteur non non non a eu que délivrance qui quelque part donc a mais pourtant frère m'avait dit que non à cause de ça tu vois y a choqué et puisque ils ne sont pas des dieux d'où possibilité que nous faiblesse ils ont pourcentage faiblesse peut être 30% mais 70% de dit y a vie dans le monde de la ténèbre. Je peux vraiment qu'on l'appuie. Donc sans pour autant avoir peur d'être contredit, par rapport à ma propos nature, un exemple sur soit soit disant « Homme de Dieu ». C'est ça. Effectivement. Mais en fait, il y a un moment peut être au parce que je crois que bah, c'était de Dieu, entre guillemets, par bah, rapport bah, à bah, c'est l'exemple. Parce que, ma a des tout ça, fornication, adultère, elle a qu'on peut comprendre tu Comment dit, Comment est-ce qu'on peut ça? que que parfois si ça dépasse tout tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu ça dit, tu as qu'on tu as tu as dit, tu peut dit, de ça? tu dit, tu au moni, euh... bon, on garde un exemple, c'est-à-dire pourquoi est-ce que na langue wa kunagaspoigne, puisque na moni qui va dire faux, bah va ba faux. Ba ba c'est pas que tout le monde qui se dit pasteur, ça veut pasteur, faire, c'est pas ça. Y'en a qui dit que faut tisaba, y'a banan, y'a y'a y'a bah fidèle, t'as bah adepte, faut tisaba bango. Notre notre constat la mission moi dernièrement na lobby na français na lobby chrétien esclave, faut tisaba bango puisque ceux qui ont monique place est pourquoi ce que vous me même même ces femmes là qui viennent pour dénoncer ce que talibé de dénoncer retard impossible pourquoi puisque lorsque tu es dedans et que tu dans en toi tu n'as pas l'esprit de dieu tu théologie tout ça mais c'est pas que c'est ce pas ça homme de dieu c'est-à-dire que tu es un faux serviteur. Il y a un autre chose qui a mis ça qui Frère, Galate 5, il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Or, pour marcher selon l'esprit, il faut que tu aies l'esprit en toi. Or, si tu n'as pas l'esprit en toi, tu vas marcher selon la chair. Que a de la de Et pourtant, dans as dit, 3, spoke, everyday, pasteur, e réseau, à à Alors, que tu as sa condition que tu un c'est que tu as dit, c'est que tu as dit, c'est que tu as dit, a un pourtant na intimité chapitre il y avait des gens qui pratiquaient bah, bah, ni, bah, fornication, il y avait des gens qui étaient plus. qui qui qui, euh, qui étaient comment qui la quarte, bah, Kerele, tout ça. Donc, non, dire qu'ils ont non, bah, à non, non, non, ça non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, un peu non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, gens qui Donc, et ça, donc voilà, et ça humain, mais ceci comme vous te communiquez à ça, il y a mon corps à ça, il y a le mon le sou, à j'ai moi si, à moi si, mon sou, à balai, mon à moi, mais voilà, tout tombe en goût, et ça goûte que ça, homme de Dieu, c'est purement un païen, purement un frère, purement païen, mais nanégo lobby y'a bandimi, parce que bon, nan bandé, et puis tout y a un peu comme sou, et ça, la bandine, ou bangou baye. Il y a église l'église, il y a Il a des qui des a pasteur, a il a a est ou alors qu'est-ce qui a passé parce que bah Pasteur monsieur peut pour bah, la bande de donc à bon faut un parmi terre mot homme de Dieu homme de Dieu nakati la Bible so il so, y a il y a moins homme de Dieu et puis nakati il appellation homme de Dieu et ça, au moins, il y a une dizaine, hein, si je ne me trompe pas, 13 ou 14 ou 17 personnes. qui sont benga, benga, homme de Dieu, dans de la Bible. Et ça, mon ténu, c'est un homme de Dieu. Ça dit, n'a dans la Bible, ce dit, il y a des gens qui ont été déjà, réellement appelés hommes de Dieu. Dans la Bible, on a David, il y a David, il y a des hommes de Dieu. Mais tu es histoire historique, il y a David a un officier supérieur à Ça dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a convoité l'homme selon jusqu'à un point même où il y a un la guerre pour Bref, il y a frère, il il Tamay, émission sur le jeune. Je vous que frères. frères. nous que vivre, vivre il y a un bon où a un temps où il a un temps où il y a a langue temps où il la a un a a un temps comme comme a il et c'est pourquoi tu verras d'autres gens soit à ma mère, pourquoi on sali, mais pourquoi on a l'amour puis est-ce que tu sais combien de gens qui nous regardent maintenant qui ont des des problèmes de masturbation frère c'est combien de gens qui nous appellent pour ces problèmes là Frena Salandengini. Salandengini. C'est pour dire que nous avons pour e eh, Makasi. C'est-à-dire que Makasi, si vous bon, comprenez bien, il e, y a un moto esprit. Ce que pour l'esprit, comme Makasi un un mot qui est un mot Donc est un un mot qui est un mot qui qui est qui à quoi ça me donne moi Bon, quoi que ça ne peut pas arriver, ils peut-être mal à m'aimer, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Il, y a, il y a des filles comme ça, il y a des femmes comme ça. On va regarder l'église pour quoi ça Batou. Batou, t'as un pasteur. Frère, moi qui te parle, j'avais un groupe, on a dirigé un groupe à musique à plus de 35 personnes. ok? ça dit j'ai vu aussi mais donc je ne sais pas si Je suis donc donc donc je donc frère ça n'a rien à voir avec y a un pasteur qui pleure pourquoi puisque frère imagine-toi chaque dimanche chaque dimanche on Calibosso de fois je a une gourbette mais souvent on a place de routei aussi si quand ils viennent pour donc voir même le pasteur commence à dire mes frères, comment pasteur » ça dit, les gens ça facile y a, ça dit bas pues que qu'on se pele là Ceux qui ont un la musala wana. Ce ceux qui ont a esprit aux gens l'esprit a Ceux qui moi si esprit quoi qui se un avoir, à quoi il faut se rappeler que les gens qui de la les gens qui la ligne de qui de la oh c'est-à-dire la la c'est la discipline, ou soit, en fait, moi, si je me suis une fois, deux fois, après, troisième fois, donc la chaîne est prise. C'est ça le problème. Mm -hmm. Effectivement. Mais si je me si le contenté, lobby me suis contenté, je a déjà je suis on nous rejette faute de la ce On nous rejette, Parce que on l'église avec prier, tout ça, Bah, ce faute d'ailleurs, comme la Bon, obi frère, est que Pourquoi Puisque la sens ni au On Possibilité à balancer, -ba ce qui est bien, ce qui, qui, qui n'est pas bien. Même si vous avez dit, moi, je vous avez vous avez vous avez dit, vous avez vous avez dit, Au ce qui qui vous vous vous vous il au a conseil wana, qu'on a faute C'est ce que je dis. Ou bien soit si faiblesse vis-à-vis ya pasteur wana, qui pasteur wana sa yo importance n'a importance on dirait que grâce. C'est ça le problème. Pourquoi? Puisque l'église église est remplie, la preuve est que, on était là. Mais ce il y a aussi d'autres gens qui sont enfants de Dieu au Mais sauf que beaucoup la majorité au ne sont de frère, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont dans frère. Même dans nous sommes en commentaire chaque jour, mais nous C'est-à-dire, nous une décision de la vie D'où Ce qui est pasteur, c'est escroc. Pasteur, c'est impudique. Il y a à Il y a un concept chrétien ou chrétien. C'est-à-dire, Qu'est-ce que tu veux C'est ça le problème. Pour que mou y place. a place. Il tout ça, la délivrance. Oh non, il n'y a qu'un Il n'y a pas chambre hôtel pour la délivrance. Est-ce que c'est normal C'est ça, le problème. Sauf que moi, si, je ne que non, délivrance, Est-ce que je ne sais pas, Mais ne sais pas, je ne sais pas, je C'est ça. Parce que pasteur a comme comme important, puis le pasteur pour C'est ça aussi même il y a de prière, il y a la, il C'est à dire que pasteur a à que Attends Mais tant que église, a quoi y'a la y a que la structure, il y structure des fonctionnements qui sont la Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y yo Il faut Il faut y Il y ait Il faut Il Il faut un Il faut ça le fait d'avoir rejeté, euh, disons, qu'on a la responsabilité par Bandimi. est ce que vous pensé, que Bandimi aussi, quelque part, c'est manipulé. Il y a la manipulation, même le bateau, le tanga, le conseil, ils qu'on a perdu Frère, au moins, ceux qui sont brigands, assassins, des voleurs, des cambrioleurs, c'est que c'est le droit professionnel de Moussane C'est-à-dire que pasteur, Moussane, c'est le droit de je ne a pas dernièrement à la réunion. Il bilan depuis que tu as dénoncé un faux pasteur, depuis que tu dénoncé faux pasteur, l'église Il a a il y a des gens qui ont fait qui chaîne ont fait émissions, Ils ont la Ils ont Mais ils ont des à Ils ont fait à la Bissot. Ils ont fait des choses à la Bissot. Ils ont fait à Ils ont à ont à Ils Ils ont Ils ont des ont ça dit, cela qui le rendent fort, et alors, <t 'uppé> à donc, à mais comme, bah, ça frère, imagine-toi, imagine-toi que ma motozo te moto, tu es dit, composant, que ah oui, tu un tu es un moto, tu es un tu tu na dans la prison. Mm. Comment, comment, comment est-ce que quelqu'un qui, qui ne prêche même pas l'évangile mais qui fait des choses mélangées, les photos, les Mes frères, les gens les suivent toujours. Et puis pas, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il Marcelo le c'est le pasteur. Il se un peu de pleure sur le bateau. Parce que le bateau Frère, au moins, le français, la vie a horreur de vide. Les ont besoin de papa besoin de ceux il y a de vide de ceux-là, de ceux de de de de besoin de papa, pasteur, maman, pasteur. besoin de de ceux-là, ba de de ceux-là, de de qui n'ont même pas de fétiche. Mais sauf que, mona que les gens qui ont vers Bango, sont tellement faibles. Par exemple, ceux qui réunion, n'a -ré yo yo le -ce que ceux qui ont fait la ont fait ont ont ont comprendre que ont ils ont mais est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ce Oh oui Tu l'as fait quand et comment Parce qu'on a commis trop sérieux, on a commis et je bénis le Seigneur puisque pendant que je par exemple, mibali, je message tout suis là, je la sœur, Mais bref, je la sœur mingi, la mingi, parce que les sacs par rapport il y a rang, il y a pasteur, puisque pasteur a comme le a pasteur a commis le coup. Il y a, un frère, je l'ai même dit, un ex frère, puisque c'est là, il va assembler Moi si ça c'est que non il y a des choses secrètes au moi c'est un solana pasteur au frère on a habité tu t'imagines un peu tu t'imagines un peu et puis bon on a habité mon autre on a endeuillé on a et puis dans les frères qui a a tenu pasteur mais est ce qu'il y a des choses secrètes au moins si c'est on a habité et puis le pasteur dit oui oui oui oui, oui. et puis ce qui est bizarre toi tu vas venir bah médecin et donc celui qui est malade il m'a montré le baraté tu comprends ce, ce que je veux dire ça dit dire parce qu'on manipule peut niveau mon que et bien, ça, ça que ça broute tignes en puis on se laisser avoir il y a le pire si que dans responsabilité le pasteur est donc à 30% pourquoi bas ça a professionnel et ça quoi quoi l'enfer. mais ce que dans ça qu'on chance n'a de ça a changer façon le pasteur on voir, à pasteur à à ça c'est on peut à c'est ça le problème mais est-ce que par rapport à cela, parce que je suis un point mot très important, tout le parle sur manipulation, est-ce qu'on peut dire que, euh, bah, Ndimi, mal enseigné, ou alors, euh, je ne sais pas moi, euh, bon, bah, mal enseignement, a enseigné, mais esprit de discerner mes mais, il ça a un problème à le niveau Ndimi, parce qu'on ne peut pas quand même comprendre que, il on a un de salamabé, ma cambo, il a un mot, il a un mot, mais il besoin un mot, il a un mot. Est-ce que dit plutôt dans le niveau enseignement l'enseignement bah, et de de Dieu ou euh, je ne sais pas, comment vous comprendre ceci Ah, frère Alimia, oui, mais euh, enseignement, et c'est rime, hein? enseignement sans discernement, c'est quelque part, euh, ils ont faux enseignement, ils ont faux enseignement. Pourquoi Parce que ce qui va réellement l'évangile, de Jésus, auto Bengi, la bonne nouvelle du royaume, bah réellement. Normalement ils allaient, début il y, a donc, euh, il, y a, il y a, vie chrétienne il y a moutou. Ils allaient début il y a donc il y a, vie chrétienne il y a moto que Ce qui par exemple à Bangui et que Moutouana Sikoyo a commis comment dirais-je, comment a enseignement vrai ou pas, à de vrai, mais a Matthieu 23. a a pharisiens. à Moïse. il y a Bako kote de elle m'a dit que c'est pour mais les gens veulent que au à que non au au plus futilité normal au lieu que normal donc baso mona valeur y a un Il y a une qui na tu as une chance na bandimi de bah comprendre que pour que sur ma papa, na soi-disant. Mais nous venons pour vous dire que le seul chemin, la seule vérité, est la seule vie éternelle. C'est le cas il eu, Yeshua. C'est ça que nous avons On comprend que le monde, nous avons été salamés pour nous. Nous avons été salamés pour nous. pas ça. Il faut nous avons papa na yo nous. Nous avons yo. C'est que je peux peut-être dire par là. Effectivement, comme nous avons parlé sur impudicité donc il y a un homme de Dieu tout ça on exemple exemple ils allaient bien je que dans ce cas il y a Moïse Bille Moïse Bille il y a un pasteur Moïse Bille toujours célibataire bon on peut pas aussi obliger mon mais pour un serviteur de Dieu bon, on balait vous appelez choix mais on balité mais aux Comment est-ce qu'on peut comprendre la science où un cimetière de Dieu sans qu'il n'y ait pas mais à il y a un Comment ce qu'il est-ce qu'il la célibataire à Est-ce niveau dont y a pastora? Bon Je bon. <rire> ouais. bien dit Je vais répondre la ligne. Je vais répondre à la Normalement, rapidement, important. Timothée chapitre 3. Je dire, chapitre 3, verset 1. Je vais dire, dire, cette parole est certaine. Donc, double point. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque, l évêque responsable, un peu pasteur, il désire une œuvre excellente. Sommes-tu à ça il désire une œuvre excellente. Donc, continuer Il faut donc que l'évêque soit irreprochable. mari d'une seule femme, sobre, modéré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 et puis tu continues. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Frère, tu es souvent la place. seule. gens qui ont garçon qui a fait la musique, qui ont musique, la Je la « Attends, je suis en train de courage, que de faire courage, de Après, il a pasteur, apôtre, tout ça. C'est-à-dire tout le ça une vitesse de ma frère. au moins des problèmes. Il y a pays sur sont Afrique, car il a des Congo. Il y a des pays tiers monde. Afrique, Asie, Inde, Pakistan, ce qui est en de <perkopeolo ii> il frère, frère. Bref, Les gens viennent, puisque bah, la, bah, ça a besoin de discours quelconque. avec un Normalement, ce qui est pasteur, tu n'es pas obligé au faire Puisque Paul a quitté. Il n'est pas obligé de le faire. Mais dans le cadre de ce pourquoi? Parce que ce qu'ils vivent, fille. sont sont pas de mais Personnellement, pas de Et si j'en tiens à ce que ces femmes disent, je pourrais conclure qu'elles peu vrai. Pourquoi? De toute façon, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a fait il a il a a fait ça, il a fait a à l'époque ça, il a fait tout il y a fait ça, a il a besoin, a Combien de membres t'y prennent à Zandango Frère, ce qui a l'obligé que nous, il y a un homme qui a l'impression d'être là, il frère, même y a un homme qui C'est pour dire que, si c'est pas si c'est pas les démons, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux définir en côté. Soit tu es un pacte. Pourquoi bon. Pourquoi Parce qu'Aza jeune, je pense il n'a pas encore 40 ans. Aza jeune. Ce qui au monde, il y a un homme qui a le vrai. Puisque scandale, mais malheur sur qui le scandale est scandale. Yeshua, que les gens parlent mal de vous, mais vous avez dit que vous avez que vous avez dit que vous vous mais vous vous que vous avez que que na que que dit dit dit pour ce qu'on garçon déjà faux son na na c'est comme si je n'ai rien à faire au fait a valeur mais nous le faisons par cause et évangile pour pas d'exemple bébé yeba dans le vrai chemin mais malheureusement même frère a vidéo boé na jour moro des jours mille c'est pour dire que il y a des gens même ici en Europe Malgré ce que nous sommes en train de dire gloire à Dieu puisque il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus gloire à Dieu c'est-à-dire donc bref nous avons dit, nous comment s'appelle Moïse pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour nous définir na soit Démons, il y a une publicité. Ceux qui sont ils Et puis, des deux, y a une au Congo, en Afrique, dans le monde. Il y a pacte est à la qui sont pètre à que et la de la oui, bon, pour, hmm. hum, <rire> bon, pour répondre à la, la, la question. Mais en fait, on parlait d'un publicité. à ah oui, la Kindoumba, les hmm. aspects qui sont en bascité, sont en bascité, en bascité, sont en bascité. Il y a aussi cet aspect-là aussi, qui est en bascité. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a trouvé qu que le bascité est en Et comme il y a un niveau de mon souci, parce qu'il y a un témoin, c'est belé, bon, comme il y lobby, on peut plus, pas aussi aller trop loin là quand on va commenter Banda Colombo c'est dire que degré il y a une pédicité il est qui niveau il est sur un niveau où il est normal tel comme le niveau Mongo Oyo attendment tout normal tout normal Banda Colombo ne peut pas faire ça mais Banda Colombo c'est un miracle de Dieu mais Banda Colombo là plus que tout normal alors ça c'est à dire que on peut, peut que parler de démons c'est à dire que Banda plus là bas là bas démons Oyo Banda dit qu'on poussait Banda la, la, la, la impudicité euh, frère c'est plus qu'un bon. démon. Bon donc voilà n'importe son raison puisque n'importe oui. quelle raison. L'apôtre Paul disait déjà à l'époque dans oui. laquelle il a 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. apôtre Paul a déjà à, à l'époque. Oui. Abi on entend euh, dire généralement qu'il y a parmi vous des impudicités et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça dit, déjà à l'époque, frère, ça dit, alors bah, oui. à, à bien que non, à ce coup, il y, oui. oui. y a un à ce coup, il y a un peu païen. Pourquoi a mentionné peu païen Puisque païen, il y a un peu de mais pourtant, il oui. y a des païens aussi modèles, frère. Il y a un peu de païen, donc 40 ans de mariage, 140 ans de païen, c'est ce que je dis, il y a un peu de Et ça, c'est ce le je par exemple, je bateau, orientation, pas si tout ça, frère. normal. a des orientations, il y a frère. Si un de a que normal. Tu es normal dans ta maladie. Tu maladie. Tu es normal. Tu es normal. Église, est noire, pasteur na Pasteur, assistant, il y a des frère! Il y a quatre églises, ba il y gens qui sont là en train d'applaudir. Pourquoi, frère Et ça démon. Ils sont là. Toi, na. A là au qui Ils des là. Ils sont là. qui Ils sont là c'est quelque part, il y a eu un monde de mon souci, il y a un pacte diabolique, il y a eu un terme qui dit « faiblesse » ou bien ils diabolique dit « diabolique ». Ils na diabolique » et ils ont faiblesse ». Et moi, je pense même que c'est tellement tellement grave qu'il y a même des gens y pense, des Frères de qui ont dit « poto » à un frère, à l'inguit « mama » n'a pas un mais il s'est dit, se dit « pasteur ». Il s'est dit « pasteur ». Il y a de cela quelques années, y y a Angleterre, un monsieur qui se dit pasteur, prophète à l'époque, un charlatan, qui a appris a un dit a N'a <magnes> <mengue> <brettil> pas frère. Mais de c'est frère. Est-ce que tu imagines un peu Ça dit que quelque part, il y une fornication, une saleté, que tu imagines à tu frère. des morts, il y a aussi des pactes diaboliques. il y a Mais pour quel but ou je sais pas pourquoi ils dit ni les Thomas ils ont rien ni on on faisait rien ce mois là comprendre tout de suite ces amis qui apprennent à succès pourquoi l'image est belle est comment est-ce qu'on peut comprendre ça bah ça là parce que bah ça leur rappelle ma bonté donc ils arrivent dans la raison bah pourquoi ça les leur qu'est-ce qui pousse à ce que bah soit disant parce que Dieu de Dieu bas dans le comportement là bon d'abord ils sont pas serviteurs de Dieu déjà puisque un serviteur de Dieu c'est quelqu'un qui écoute dieu pas ben ma serviteur à diable raison et et belé maintenant à cause raison que s'est glissé puisqu'ils sont fils du di diable raison les jude à sa jude 1 hein? il s'est glissé parmi vous des impies à ça dit et pourtant jusque là je Mais on a le monde. Et deuxième raison elle est plus que ils n'ont jamais connu Christ Il y a un mot Matthieu 7 21, 22 23, Yeshua. Quand il reviendra, plusieurs viendront et ils diront Nous avons guéri donc guéri les malades, nous avons fait ceci, nous avons chassé des démons en nom il leur dira qu'atez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité pourquoi je ne vous ai jamais connu en somme ça dit ce sont des gens qui sont inconnus de Dieu dans cadre monde spirituel bien sûr mais ça pour ça au sala on a pas na bébé ça va quand même biso to sala frère il y en a des qui nous sommes minorité ngasko et ça n'a pas si parenthèse comment on a que tant un gars il y a longo ba rassemblé on a idéal ngaito démarche n'engagée dans le bon bon, et ça c'est que il faut que tout là, na quatre coins, hum. il y a monde, toi y a Europe, quels sont les frères qui craignent réellement le Seigneur? Soumis amis, balé mis ça tout, de temps en temps besoin ben nanabo peut s'en a conseil, neko boéter. Pour d'abord quoi na il y a piège de à mongou na Satan. Il Y a d'autres qui ont quitté les églises comme ça, mais ça fait qu'on dénonce le quoi la mais après mon n'a pas à comme qu'on devient naé. Mais ce que tellement L'homme ne veut pas écouter l'autre. Bon, a bato groupe les avertis normal na sens bon N'a na ont Pourquoi? Il faut que vous ayez tu peux monter, monter, monter, mais jouer au cou et à puisque tu as un bateau, tu as un tu as un tu as un tu as un tu as un tu as un tu as tu as un tu as un ça, à ce que les besoin ayez bâpé comme à cause cela pour tirer comme maluban na nzambe na lobi nendeko et et l'eau qu'elle sanctification bosse scientification parce que au sein de cette scientifiance au sein animal au moins de bref nique on va que macambo bamo bawo batuana la raison primordiale est li bissa bisa musala nzambe pour batba rater l'eau là bosse c'est appelé Matthieu vingt-trois batba rater l'eau là et puis deuxième deuxième donc raison à liker puisque ils ne sont pas des dieux ils se disent qu'ils sont des dieux mais ils sont pas des dieux frères c'est ça voilà voilà toujours pour ça je peut on peut la soulever mais surtout parce que je crois que tout le a pris une heure du temps il y a émission il y a les autres mouvements qui toko qui ndumba il y a ben disant en tout cas c'est le terme de dieu mais peut-être pour la pandémie parce que bon je crois qu'il y a des bandes à tout le bas aussi ben pas responsabilité là bas mais par rapport, il y a un comportement bouillé. Ouais, donc, ceux qui, par exemple, ils ont dit, a 4 maman, a dit, on a dit, on a bimana pasteur. dit, par conséquence. on a et puis un serviteur de Dieu, la 5, -t il t on posé, ben on de bango, y a une impudicité, tant qu'on a il y a Il y a ne pas vous très attentifs, nous avons répété le souci, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Oui. Il faut toujours mon frère, ne sont pas des serviteurs de Dieu. Oui, oui, puisque s'ils étaient... Frère, ils sont pas rois, frère. moins ça dire s'ils étaient des serviteurs de Dieu, on n'allait pas parler d'eux. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ka ba de Dieu. Voilà, Et puis, une hum. personne qui s'est dit il <coughs> Il faut être humble. Hein? Il faut être humble. Hum. Puisque dans le monde spirituel, frère, il y a des choses qui se passent. À ta, dans le monde il a invisible dans Pourquoi Nous avons une discipline pour vivre, frère. Nous besoin de Ceux qui de téléphone, pourquoi Puisque tous tous et sous a internet, mais et atteindre mitema remettre C'est là que biseau. On a offert à réellement Récompense pas en colo. Non, non, c'est pas ça. a ce discipline, même a mal c'est important de comprendre que, que moi en il faut que d'abord la pasteur à commission, dans le cadre, y a À la commission, a des choses très important dans le groupe, l'assemblée. Pourquoi puisque Et l'apôtre Pierre dit que ça va être un mot faible. Et en tente que la femme va femme moi ça va être faible. Moi je que ma soeur on a mis sur les Pourquoi parce que ça va facilement manipuler n'est-ce pas n'a parole est bien. Donc, quand donc grande sœur la une ni à que sans pour même est pas que bon mais qui elles n'avaient pas moi si on pas Mais sauf que nous avons une position de main. Dans l'assemblée, on a des qui Jour, je suis un bon Je suis un bon je suis un bon ami, je suis un je suis je suis un bon il faut qu'un pasteur a ait pas, et pourtant, il n'y a pas pasteur. Alors, ce qui il a une ancienne église. Dans il y a besoin de pasteur. Oh Si mais pourquoi Il y a un pasteur a, oh. <rire> pasteur a Mais ce qui -il, il, oui. -il, il y a quatre églises. Il y a un pasteur a église, mais il, faut que -il, il y un peu C'est-à-dire, à, après, nani, nani y a ancien a un soit y a ancien ancien. a un ancien Après, nga nga na na na mais il pasteur qui Après, y a pasteur apôtre, pasteur apôtre, bon, soi-disant apôtre. Donc, il apôtre à l'époque, tu bengé Psycho, Tant que apôtre, il y a a réponse à PSA. Bon, ça va comme ça. tout ça là-boue. Vous voyez, moi, retard, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous là complot, donc bref, est à se transmettre nango Et puis aussi, ce qui y poser le Moutloboko, il y a un esprit impur, ce qui si y a un il y a un esprit il y il y un a un il y a un Pasteur, on a vu que nous avons qui que nous des vu que nous avons vu de à avons à que que nous que nous avons vu que nous avons nous ont que que nous que la seule personne ou le seul nom qui peut te sauver, c'est comme Jésus, Comme Dieu, comme Dieu, comme, avez, comme, avez, comme Or, pour Jésus à sauver, il faut utiliser Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, de est ça le conseil que pas avons fait, c'est que dire dit que nous pasteur dit que nous que nous avons dit que nous avons dit que nous que que pas que voilà je crois qu'il à toi comme dans la souga il y je crois que tu salies quand même tu mets quand même le lot hein plus d'une heure du temps mais bon voilà c'était quand même important de partager le thème oh yo il y a une publicité malheureusement bon comme dit le monde ah ouais normal la bisso a pas passé à nous dans les dumba tout dis ma maman Dimi, à la maman Dimi, à la maman Dimi, à la maman Dimi, à la la maman mais il y a des en Il a Parce que passé conclusion, par rapport à la partout dans monde, Bon, le lobby frère, euh... rien de mauvais ne peut sortir Dans de la Cati et et puis vice-versa. Ça dit, dire y a un ben je suis je un peu de la Bible, source à maille et puis ça il y a Pasteur soit, soit disant à crier, a, a mais ceux qui ont sont manipulables envers en train de me en posture. en train de me en en na, na en en alors, et, et donc, on a supposé jouer un peu dans la catémie tout na bino, yo Il y a un pasteur qui a dit, pas le barat malembe, pas le barat français, pas le barat anglais, pas le barat lingale, pas le barat lingale, non, ce n'est pas ça. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13, pendant sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur, sur les aliments sont pour le ventre, le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Quand le si pasteur est a train de dire, il est en il est verset qui a Mais pourquoi est-ce que les ça? monté, qui je, je, je, je suis tous, je suis je que moi un contact de, je je suis un de près ou de loin, na a un na de a bongo, na église pasteur, a bongo, na na a un ne pas n'importe où vraiment bête, mais il faut bien la Il y a une référence question de du genre, bon, on na na na na na Beaucoup je pense que moi, frère, je vais vous montrer le mois à moi, mon frère. À merci. merci. beaucoup frère Kachisha, Merci d'avoir mis l'abisso partout à travers le monde. Donc, comme en tout cas, il y a émission à il y a, a, a les lots, donc sur une publicité, donc il y a l'homme de Dieu. Vraiment, donc c'était quand même un thème assez important pour la l'abisso partout à travers le monde. Merci en tout cas la confiance que vous allez vous placer à travers cette émission. Et bien on à la prochainement comme vous évitez d'habitude tous les mercredis la rendez-vous nabiso pour la terre en dessous. allez et à très bientôt, Merci beaucoup frère. Merci beaucoup frère. Yaweolo yo de l'abondance. Que que la bouche parle. Que la bouche chante. porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et m'ouvre la porte J'entrerai chez lui Et je soupirerai avec lui Et lui arrive.